Le vieux, le vieux, le vieux, c'est quoi ton secret, vieux père Monsieur Mbappé, what are you secret Le vieux, c'est quoi ton secret Et je vous ai pas encore dit. On lui donne un salaire de 100 millions l'année et puis on lui verse une prime, prime de 300 millions. Prime là, c'est le salaire fois 3 pour dire que ton salaire là, faut pas toucher. Tous les petits mouvements des maillots, les mouvements qu'on travaille, les marques, les petits placements de produits. Tu as ton gué. Ton gué c'est 300 millions. Si tu es dedans, tu prends. Tu n'es pas de... Eh! Regardez son petit frère. Eh! eh! Eh! Eh! Seigneur! Même prière que Mbappé. Kwame, viens, mon fils, quoi mais où mon fils? Seigneur, même prier que Mbappé, même prier que les parents de Mbappé. Kylian Mbappé reste hum? au prix de quel sacrifice? Regardez, au prix de quel sacrifice? 100 millions d'euros nets, 100 millions d'euros nets de salaire. nets. c'est-à-dire que lui, c'est pas lui qui paye les impôts. C'est PSG et les Qataris qui payent les impôts. Il y a les uns et puis il y a les autres. Il y a des gens qui sont nés et puis il y a des gens qui sont venus au monde, comme le disent les autres comédiens. Et, et son père il doit être fier. Sa mère doit être fière. Quand il rentre à la maison, il dit, oh. nous on appelle nos parents même, mais, mais lui là il veut quoi encore Qu'il aime pas le papa, dit, oh mon fils, mon fils, il dit, à chaque fois qu'il prononce fils,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 Kouame, viens, mon fils, mais quoi où mon fils, oh, Seigneur, même prier que Mbappé. Même prier que les parents de Mbappé. Allô, Kylian, tout cet argent, qu'est-ce que vous allez en faire Allô, merci beaucoup. Merci le Qatar, merci le Parisien. Ils ont beaucoup d'argent. Merci mon papa. Marseille, Dos et Dimitri Paet, je pourrais pas y être. Là-bas, ils m'ont proposé 500 kebabs. J'ai dit non, je ne mange pas les tomates et puis les oignons. Voilà, et puis Paris a morli à la maison. Il faut mettre la daronne à l'abri. Hein. Avant, c'était la caf. Aujourd'hui, c'est nous la caf. Ham de lait. Ah, les affaires, c'est les affaires. Et voici est un un peu, il est un, un vieux. Un peu, un peu, son fils. Il regarde comme ça. Et vous croyez que quoi? Mbappé a joué. Ou. Mbappé n'a pas joué. Ou. Mbappé a là, même s'il a pelle le président Macron, président de la République, son excellence, monsieur Macron. Je tiens à le préciser, hein? le titre de ces jours, il faut lui couvrir les arrières. <rire> il parle au président. Attends, ah, il va appeler président, quel que soit où le président Macron. Il va dire, vieux père Macron, c'est comment Viens, on va on va fumer un peu les chichas là. hein Tu peux pas Tu es avec qui Vieux père Macron, c'est moi Mbappé qui t'appelle et puis tu ici là, je t'envoie jette privé. Ouais, ouais, ouais. Et le petit, peut-être qu'il va faire encore. Le petit s'appelle Etan Mbappé, non? Ethan, Non, Dieu bénisse les Mbappé. Mon prochain enfant, je l'appellerai Mbappé. <rire> 23 ans.